Il y a beaucoup de demandes d'aide sociale dans les services ASA et MDPH des conseils départementaux. Ils connaissent aujourd'hui une croissance exponentielle, le tout dans un contexte prédominé par la digitalisation. Pour réussir à instruire l'ensemble de ces demandes et remplir le rôle de service public, il est indispensable d'automatiser les tâches nécessaires à l'instruction des demandes via la RPA. Pour faire simple, la RPA va s'occuper de récupérer les demandes à partir de différentes sources. Une fois reçu, le robot va extraire les informations et les données des pièces jointes issues des demandes. Les IBAN, l'état civil, les revenus ou encore les justificatifs de domicile selon la demande. Le robot va ensuite contrôler la conformité des demandes et des données en utilisant des référentiels internes et externes fournis par le client. Impogouv pour les avis d'imposition, la base adresse nationale pour les adresses et les algorithmes pour contrôler les données telles que le numéro de sécurité sociale l'IBAN, les emails ou encore les numéros de téléphone. Suite à ça, le robot va instruire la demande dans un ERP. Il va ensuite créer une tâche dans la jet client. Pour enfin mettre à jour les statuts dans l'outil d'origine où a été initiée la demande. Arandor vous accompagne dans vos projets RPA.